Être présent au Symposium MicroStrategy, c'est une évidence. MicroStrategy est un acteur majeur de la Data Discovery et nous sommes l'intégrateur majeur sur le domaine. Les partenaires de MicroStrategy aujourd'hui ont un rôle essentiellement d'accompagnement de, de, de nos clients, de faire en sorte que les solutions qu'on vend à nos clients soient des projets couronnés de succès en termes de déploiement, en termes d'utilisation, en termes d'adoption au niveau des différents utilisateurs métiers qui sont concernés dans l'entreprise. Aujourd'hui, sur toutes les activités que ce soit Big Data, IoT, IA, on a une hybridation forte en termes d'outillage et nos clients recherchent une plateforme, une seule plateforme unifiée qui leur permet d'aborder tous ces sujets et avec une avance par rapport à leurs concurrents. La nouvelle version de MicroStrategy apporte des fonctionnalités nouvelles qui répondent à des besoins actuels et des besoins qui sont grandissants chez nos clients. MicroStrategy permet de faire de l'innovation au niveau de la data mais également au niveau des visualisations, au niveau de la sécurité, au niveau de la plateforme globale. On a eu une réponse complètement intégrée de la part de Talent dans lequel on nous proposait un dispositif avec des chefs de projet et de la maîtrise d'œuvre sur l'ETL et sur la data vise. Donc aujourd'hui on en est très content. On a une relation très proche avec les, avec les collaborateurs de Talent. Talent développe ses ressources, son expertise et ses compétences et la relation bah, s'inscrit sur justement ces nouveaux projets qui consistent à mettre en place des solutions de self-service BI, de data visualisation qui sont des, des tendances fortes aujourd'hui du marché analytique. On a commencé avec une petite équipe il y a deux ans. Et aujourd'hui, tous les jours, on a des experts qui nous rejoignent pour grandir de manière exponentielle. On a plusieurs types de profils. On a des ultra-experts qui font ça depuis des années. On a des profils un peu plus juniors qui apprennent et qui apportent cette énergie et ce dynamisme. On a des, euh, des personnes qui sont tournées vers toute la partie data visualisation, toute la partie ergonomie. On a du digital, on a du web design. Tous ces profils variés enrichissent notre expertise, mais on a toujours besoin du retour client. Et c'est ça l'intelligence collective. C'est un moyen de travailler dans une méthodologie très agile, très proche du client, très proche de ses besoins. Ça va donner lieu à des projets très innovants et très successifs dans le, dans le futur.